Cessez de chercher un moyen de fuir. La plupart des gens ne cherchent pas une solution, mais un échappatoire, une échappatoire. La plupart des gens cherchent une échappatoire. La plupart des gens cherchent à s'échapper, au lieu de trouver une solution. Cherchez un moyen de vous en sortir, de grandir, de changer de direction, mais ne cherchez pas un moyen de fuir. Cessez de fuir. La plupart d'entre vous, vous tentez de fuir en permanence. Quand vous avez envie d'abandonner, ne laissez pas faire votre cerveau qui lui veut simplement trouver une façon de se barrer. Au secours Et Vite Une issue de secours Non, non, non Non, non, non Vas-y, reste au club de gym Ah ben non, ça me fait trop mal C'est pas grave, finis ta série Non, non, mais... Trouve un moyen de rester mobilisé Trouve un moyen de continuer d'aimer quand personne ne le fait. Trouve un moyen de communiquer quand plus personne n'a envie de communiquer. Trouve un moyen de démarcher de nouveaux clients quand tu es les plus difficiles, ou quand la période et la conjoncture sont difficiles. Trouve un moyen de grandir, de progresser, d'avancer au lieu de fuir. Comme la plupart des gens qui prennent énormément de temps à trouver des excuses au lieu de trouver une solution.